Passons maintenant à un sujet extrêmement important, c'est-à-dire le journal de classe, abrévié ici par trois lettres JDC comme journal de classe. Trois items sont disponibles, mon journal de classe, mon horaire journalier et mes notes personnelles. Commençons par mon journal de classe. Le tableau qui apparaît lorsque l'on ouvre le journal de classe, ce tableau contient l'ensemble des cours, la description des matières qui ont été vues, et éventuellement des devoirs, des évaluations prévues, des préparations à réaliser. Alors, pour ce qui est des informations qui se Figure dans chacune des cases. On a un premier aperçu lorsque l'on passe la souris sur la case, mais la case n'est généralement pas suffisante pour mettre toute l'information. Donc, si je clique sur le jour et l'heure d'un cours, l'atteint 2 heures de Madame Raviar ici, et eh bien voici l'ensemble des informations qui apparaît alors que ça s'arrêtait un peu plus. Quelques, quelques mots de, de la fin du, du journal de classe, dans la partie tableau à gauche. Donc, toujours cliquez sur l'item dans le journal de classe pour avoir le détail à droite. Les différentes couleurs vous indiquent le type d'information. Donc, ici, en jaune, par exemple, document à remettre, en bleu, préparation, en rouge, devoir, en vert, évaluation. Le journal de classe peut être vu par semaine. C'est d'ailleurs la vue qui apparaît lorsque vous ne demandez rien de particulier. Mais vous pouvez aussi avoir une vue mensuelle, qui est un peu plus compliquée à lire. Alors ici, par exemple, pour le jeudi, il y a 5 informations à lire, celle-ci qui est visible, et 4 en plus. Pour les, pour les voir, il faut à ce moment-là cliquer. Et si on veut avoir le détail, bien sûr, comme d'habitude, on clique sur l'information dans le tableau, et le détail apparaît à droite. Donc, ceci est la vue par mois. On peut aussi avoir une vue journalière, donc ici, je suis au vendredi 13 septembre. Je peux regarder ce qui se passe au jour précédent. Et je, je pars sur le même principe. Donc, lorsque je clique dans la zone tableau ici, le détail apparaît à droite. J'ai également accès à la liste par mois, liste par semaine et liste par jour. A vous de voir si ces listes vous sont d'utilité. Alors, si, euh, dans certains cas, on a besoin d'imprimer le journal de classe, le journal de classe, par exemple, du jeudi 12 septembre, comment l'imprimer eh bien, on dispose ici d'un bouton « Imprimer » que je clique. J'indique la date du journal de classe qui m'intéresse. Je peux avoir plusieurs jours de suite, donc le 12 au 15 du 9, par exemple. Est-ce que je veux tous les cours ou bien seulement pour le cours de mathématiques, par exemple. Et qu'est-ce que je souhaite voir Est-ce que je souhaite voir les matières vues, les devoirs, ou bien tout, éventuellement Lorsque j'ai fait ma sélection, les informations qui seront imprimées apparaissent en liste sous les sélecteurs, et je clique alors sur le bouton d'impression, qui est là. À ce moment-là, un document est généré au format PDF, je vais l'enregistrer. Alors ici, j'ai déjà enregistré une autre fois un journal de classe, donc il me demande si je souhaite le remplacer. Oui. Puis je vais dans les téléchargements. J'ouvre le document. Et j'ai le journal de classe que je peux éventuellement imprimer sur une imprimante ou un photocopieur si c'est nécessaire. Je ferme ce journal de classe imprimé. Et j'en reviens à la rubrique JDC, avec le deuxième item, mon horaire journalier. Alors en principe, ton horaire journalier t'a été distribué sur papier, c'est ça la version officielle. La version qui est ici n'est jamais qu'une copie pour rappel, mais la version officielle est bien celle qui est distribuée en version papier. Troisième élément important dans la rubrique JDC, les notes personnelles. Alors, tu as la possibilité d'ajouter des notes personnelles dans ton journal de classe. Donc pour cela, par exemple, je vais à la date de la semaine prochaine, mercredi euh, à 14h. À 14h, je clique donc dans la zone 14h approximativement. Voilà, 13h40, en fait, c'est à l'heure de, de cours, 14h. Je modifie, voilà. Et pour 30 minutes, devoir, et prendre rendez-vous avec Mira pour m'aider pour le devoir de maths et tu peux enregistrer cette information dans ton journal de classe. Cette information apparaît alors dans les informations du journal de classe officiel, en plus des informations indiquées par les professeurs. Voilà. Avec ça, nous avons fait le tour des trois types d'informations que l'on trouve dans la rubrique JDC, donc le vrai journal de classe rédigé par les professeurs, ton horaire journalier et d'éventuelles notes personnelles que tu enregistres. A bientôt pour la suite!